Chers traders et investisseurs, jeudi 21 novembre, bonjour. Alors nous pensons exactement la même chose qu'hier. Ces marchés consolident pour le moment et nous sommes donc en train de réaliser un pullback. Et c'est donc beaucoup trop tôt pour dire quoi que ce soit dans un sens ou dans l'autre. Ce qui est certain c'est que nous, nous, nous ne sommes plus haussiers pour le moment. Les marchés perdent 0,7% en milieu de matinée et nous attendons de voir ce qu'il va se produire dans les heures ou les jours qui viennent pour pouvoir nous prononcer plus avant, en particulier sur d'éventuelles positions, nouvelles positions de swing trading. Donc prudence, prudence, nous naviguons à vue. Et dans ce contexte, ce matin, nous avons réalisé 3 trades gagnants sur 3, accompagnés d'une jolie médaille. Nous espérons un après-midi aussi actif. Il n'y a rien d'autre à rajouter. Nous attendons des chiffres importants également cet après-midi, en particulier aux états unis Nous vous souhaitons à tous d'excellents trades, une très bonne journée et à demain.